Alors ça y est, c'est la deuxième diffusion, la deuxième vague de diffusion de l'étude alimentale dont je vous avais parlé l'année dernière. Donc C'est une étude qui est toujours en cours, donc n'hésitez pas à y participer si vous ne l'avez pas encore fait, je mets le lien en description. C'est une étude en fait, qui vise à explorer précisément les liens entre l'alimentation, la santé mentale et l'activité physique aussi. Puisque, donc Souvent, on critique les études alimentaires en disant oui, mais l'activité physique n'a pas été prise en compte. Et réciproquement, quand on montre l'effet de l'activité physique sur la santé mentale, on dit oui, mais on n'a pas pris en compte tous les facteurs, et notamment l'alimentation. Et donc tout ça, on va le prendre en compte et on va le regarder précisément. En fait, Qu'est-ce qui dans l'alimentation permet d'être en meilleure santé mentale C'est une étude très courte hein, qui prend une quinzaine de minutes. Ça concerne tout le monde, donc n'hésitez pas à la diffuser très largement autour de vous, toutes les participations comptent. Pour l'instant, on a 5000 participants, ce qui est super, mais on vise vraiment 10 000 participants. C'est très important parce qu'on veut avoir le maximum de représentativité, prendre en compte le maximum de facteurs de confusion. Donc pour ça, il faut une grosse puissance. Et puis, on va aussi la diffuser à l'international. On a déjà le Canada avec nous, avec plus de 800 participants au Canada. Et puis, on va aller en Allemagne et dans les pays anglo-saxons aussi. Donc, n'hésitez pas à diffuser au maximum dans vos réseaux, y compris mailing, parce que c'est ce qui marche le mieux, parce que les réseaux sociaux, on se rend compte que ça marche pas, pas, pas très bien. Donc, ce qui marche le mieux, c'est vraiment d'envoyer des mails avec le, le lien et, et donc d'avoir le maximum de participants. On manque d'hommes, c'est beaucoup les femmes en fait qui se sentent concernées. Donc, si vous êtes une femme particulièrement, quand même hein. on a besoin vraiment de, de toutes les expériences on va regarder l'effet des médicaments on va regarder l'effet de certaines pathologies on va répondre à plein de questions avec cette étude et donc euh, ça va être une étude vraiment leader dans le domaine et qui fournira des résultats dès 2023 donc je ne manquerai pas bien sûr de faire des vidéos pour vous communiquer les résultats Donc vraiment un grand merci mettez en commentaire si vous avez déjà participé si vous l'avez diffusé ça nous aide aussi à diffuser la vidéo à renforcer donc l'impact de la chaîne et un grand merci à toutes et à tous euh, d'avance pour votre participation